nous allons parler cette, dans cette vidéo de la perpendiculaire et du niveau. Alors, perpendiculaire et non fil à plomb il y a une raison euh, à cela. Si la franc-maçonnerie a choisi euh, la perpendiculaire au lieu du fil à plomb c'est qu'il y a une raison et qui nous révèle euh, le moult indices. Alors, nous allons voir la différence. Une perpendiculaire, en architecture, cela définit la verticalité. Cependant, euh, la même cette même perpendiculaire en géométrie cela décrit un angle droit qui n'est pas forcément euh, la verticalité si euh, la base a un certain angle mais la perpendiculaire ne définira pas la verticalité ceci est très important c'est à dire que pour que l'apprenti euh, puisse être représenté par la verticalité il faut auparavant que l'horizontalité existe auparavant c'est à dire que le compagnon doit exister avant le compagnon. Alors là, c'est un indice qui est, est, est pour moi, parce que ça nous dit voilà, que le compagnon existait avant la tranquille, que le maître existait avant le compagnon, et auquel cas, voilà, il nous faut faire un, un, un, un travail à rebours, et c'est cette déconstruction que nous allons voir. Alors, je vais laisser celle-ci un peu plus lourde. Et voilà. Alors en l'occurrence, la perpendiculaire voilà, se définit comme ceci. Pour que la perpendiculaire nous donne la verticalité, il faut qu'elle soit assise sur l'horizontalité, c'est-à-dire que l'apprenti doit s'asseoir sur le compagnon. A l'inverse, on voit là, le, le niveau... Alors. C'est le niveau égyptien qui, euh, qui a été choisi et pour cause. Là, c'est l'inverse. Pour définir l'horizontalité, il faut que la verticalité, que ce soit la verticalité qui nous donne. Ça fonctionne dans les deux sens, à la déconstruction, c'est-à-dire à, à l'introspection et à l'ascension. Alors, euh, l'apprenti, euh, bien évidemment, c'est le, euh, le, la verticalité. Mais cette verticalité, elle nous est donnée à travers le niveau. L'apprenti le, n'existe pas sans le compagnon. Par contre, dans la pratique, voilà, les degrés ont un degré de progression, c'est-à-dire qu'on va toujours de l'apprenti, du compagnon et du maître. Jamais nous faisons ce travail d'introspection en l'inverse, c'est-à-dire apprenti, euh, maître, compagnon et euh, apprenti. Voilà. Nous retrouverons dans la prochaine vidéo euh, un autre élément également qui est euh, l'ère de vraie lumière. Alors, euh, cette ère de vraie lumière euh, a, mis, comment dire, a porté une confusion euh, dans les esprits, euh, tant dans les esprits théistes que dans les esprits athées. Nous le verrons ça dans la prochaine vidéo.